Bonjour Nous allons regarder ce qui attend les natifs du scorpion pour cette année 2022. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel Je vais vous le faire en en trois parties. La première partie, on va rappeler en quelques mots, quelques phrases, quels sont les besoins, les besoins du signe du Scorpion. C'est quand même la base, toujours partir du besoin. Ensuite, je regardais les planètes landes, celles qui nous concernent tous globalement, mais là, on va les cibler sur le secteur Scorpion. Les planètes landes, c'est les plus influentes en fait, parce qu'elles durent longtemps. Et puis après, je vous ferai un détaillé sur les planètes rapides qui donnent des séquences beaucoup plus courtes en fait, mais tout aussi actives, voire beaucoup plus déclencheuses, euh, tout au cours de l'année. Voilà. Comme ça, j'aime bien faire. Moi, je regarde toutes les lentes et puis après, je regarde les rapides. Que ça sert souvent d'éléments euh, déclencheurs, de, de périodes plus, plus dynamiques, plus actives. Je regarderai Mars, l'action, Vénus, l'amour et puis Mercure, la communication, le lien aux autres. C'est parti. Allez, en gros, si je parle un peu vite parfois, je peux m'embrouiller parce qu'il y a beaucoup d'infos. Donc Olivier, mon camarade, a fait un truc mais nickel. Il est venu il m'a organisé, euh, il a fait un glossaire, un truc un récapitulatif, une sorte de calendrier de tout ça. Enfin bon, vous verrez, il va vous mettre un lien à cliquer, il est il est spécialiste, il est super bon là-dedans. Voilà, c'est dit. Alors, les besoins du scorpion. Quels sont-ils Faut jamais, faut toujours avoir en tête un ressort extrêmement simple. L'astrologie, telle que je la pratique, telle que je la, on la pratique en Occident depuis 3-4 000 ans, se, se cale sur le cycle des saisons. Le cycle des saisons, c'est la base. Les profils nés au printemps ont plus la pêche que ceux qui sont en hiver, mais ceux qui sont nés en hiver, ils ont moins la pêche en apparence, mais ils sont plus endurants. Donc c'est un jeu d'équilibre. Et quand on arrive au scorpion, c'est l'époque de l'année, entre en gros 22-23 octobre et 22 20, 22 novembre autour de ça. Il y a toujours des petites variables avec le, ce qu'on appelle le déséquilibre de notre calendrier, le temps sidéral et les années bisextiles, donc il y a une petite variable, ça change tous les ans un tout petit peu bref, quand le soleil est à cette époque-là, dans ce signe-là c'est l'époque où les graines ou les fruits sont tombés au sol en novembre où ils ont pourri c'est important de le préciser, parce que c'est cette transformation qui permet de faire émerger la vie nouvelle, la vie nouvelle, c'est les, gra les graines qui germent, c'est là où la, où la puissance de vie est la plus intense. Et souvent, je retrouve chez les scorpions, un instinct de survie, une disposition exceptionnel à traverser des périodes difficiles et à renaître. C'est l'effet phénix. Mon scorpion, à la base, il est capable de, de détruire tout ce qui lui correspond pas pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus en harmonie avec ce qu'il est lui, avec une puissance créative qui n'a pas d'équivalent. Il faut être très lucide là-dessus. Donc, euh, voilà, faut pas avoir peur de, de cette mécanique de transformation parce qu'elle est inhérente à l'essence même du signe Contenu de sa coloration euh, dit à la séquence de l'année où il a, à laquelle il appartient. C'est tout bête. Les maîtres sont qui Les maîtres, qu'est-ce que c'est C'est les maîtres qui sont heureuses dans un signe. Les maîtres, c'est Mars, la volonté, l'action, le courage, la détermination. C'est le premier de tous. Hein. Vraiment, il est très très puissant dans ce signe. Beaucoup de résistants pendant la Seconde Guerre mondiale avaient Mars d'action en Scorpion. Ça donne une endurance absolument exceptionnelle. D'ailleurs, il y a un, une, un proverbe qui va avec. On dit, euh, lorsqu'il y a Mars Scorpion dans un thème, il est plus simple de couper la main que d'essayer de faire lâcher la prise tant la détermination la passion, le courage sont assez dimensionnés, voire surdimensionnés. Il faut faire gaffe, faut apprendre à lâcher prise parfois. Très très puissant. Et le second maître, c'est Pluton. Pluton, c'est le dieu des enfers. Alors qu'est-ce que c'est que le dieu des enfers C'est toutes ces périodes de transformation, de, de, de mort et de renaissance, hein, de, de, de destruction puis de recréation. Voilà, il faut toujours avoir cette philosophie-là. Lorsque j'ai affaire à des profils scorpions, le fait qu'on traverse dans l'existence des périodes de crise... J'allais dire, c'est quasiment euh, automatique. Hein. En revanche, la différence va se faire dans la capacité de chacun à renaître de ses cendres, à repartir, à redimensionner, à construire mieux que ce qu'on avait avant. C'est tout l'enjeu. Voilà, pour faire simple. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans le ciel au niveau des planètes lentes Au niveau des planètes lentes, il y a avant tout euh, Pluton, Pluton qui est votre planète maîtresse. Pluton, depuis 2008, il est en Capricorne, troisième maison solaire pour vous. Il est encore là jusqu'en mars 2023, jusqu'au 23 mars 2023. Euh, dans l'angle qu'il est formé, c'est un angle de 60 degrés, il est... Constructif, il est constructif et il est d'autant plus constructif qu'il arrive euh, à son à sa dernière séquence, là où maintenant qu'on a tout raté depuis 2008, on repart, on reconstruit, on redémarre. La puissance de création de Pluton là pendant euh, l'année euh, l'année et demie qui nous attend encore. Ouais, euh, ouais, c'est ça à peu près. Ben, c'est quelque chose d'extrêmement fécondant. Là, c'est le c'est le moment idéal pour pour dépenser, pour cadrer un objectif avec une passion concentrée, en se donnant les moyens d'avoir une bonne visibilité, bien lucide, bien pratique, des enjeux en présence, des éléments en présence, de façon à à concentrer son effort sur le but à atteindre. Pluton, il vous veut un bien fou. C'est la planète qui fait peur à tout le monde. Et ben vous, elle vous veut du bien. Donc c'est quand même un sacré truc à assimiler, à garder, à intégrer, à analyser, à décortiquer pour en tirer une meilleure partie. Après, il y en a une autre. Vous allez voir que parmi les planètes lentes, il y en a qui veulent du bien, vraiment. Il y a également Neptune. Neptune, c'est une planète qui fait son tour en 165 ans. Actuellement, Neptune est en poisson. il va y rester encore pendant un bout de temps. Et quand Neptune, l'intuition, l'inspiration, l'inconscient collectif, les ressentis, le feeling, l'intelligence émotionnelle, profonde, tout toute cette force d'intelligence de, de, non analysée, mais, mais, mais qui est le fruit de notre instinct de survie, qui est le fruit de nos ressentis, de nos émotions, vous soutient, comme c'est le cas-là. Vous êtes encore, durant une année, euh, extrêmement protégé en ce qui concerne l'intuition, le feeling, la capacité que vous avez assez incroyablement intuitive, épidermique, pour sentir ce qui est bon pour vous, ce qui ne l'est pas, les directions vers lesquelles on tend, ce qui est constructif et l'inverse, bien évidemment. En revanche, Pluton, il affine votre intuition comme une lame de rasoir, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais euh, cela ne vous met pas à l'abri des situations sur lesquelles vous sentez qu'il y a un problème, mais on y va quand même. Ça, là-dessus, je n'ai pas de prise. <rire> C'est vous qui devez faire le tri de façon à éviter de vous mettre dans des situations un peu compliquées. Voilà. Mais en tout cas, fiez-vous à votre nez, fiez-vous à votre instinct. L'influence pendant toute l'année, elle est merveilleusement protectrice pour affiner ce sens de l'analyse intuitive. Voilà. Que du bonheur tout ça. Pluton-Neptune, les deux plus gros, ils veulent du bien. Ensuite... Ensuite, il y a Uranus. Uranus, c'est une planète qui accomplit son cycle de révolution en 84 ans. Actuellement, elle est en touraux, en plein milieu de signe, donc elle forme avec vous une opposition. Or, ce que je veux qu'on ait en tête, c'est qu'Uranus en soi n'a pas de coloration d'influence particulière si ce n'est un élément déclencheur. Donc, en clair... Tout ce qui est solidement arrimé dans votre vie, ça va lui donner un coup de boost. Uranus, c'est l'électricité, la nouveauté, c'est un élan de vie, c'est une stimulation quasiment électrique qui pousse, pousse, pousse, pousse, pousse. Le fait qu'il soit en opposition engendre juste une chose à retenir. C'est l'impatience qui va avec Uranus. Uranus, il vous pousse à changer tout ce qui ne va plus, il pousse à fonctionner de manière assez soudaine, assez empirique, assez spontanée, assez épidermique, donc durant ces périodes-là, si on chamboule trop de choses en même temps, sans avoir prévu le coup d'après, on risque de se retrouver un peu dans le flou. Donc l'idée consiste à me canaliser cette puissante, extrêmement puissante, envie de transformation qui est en vous, elle est libératrice, hein elle va me bazarder tout ce qui n'est pas solidement arrimé, pour repartir sur des bonnes bases, mais retenez que l'influence en soi, elle est ni bonne ni mauvaise, elle est stimulante pour créer du changement et de la nouveauté. Donc, ça va être le moment de retrousser vos manches et il est là toute l'année lui aussi, toute l'année 2022. C'est pas mal. Après, il euh, y a Saturne. Alors, Saturne, c'est un autre morceau. Saturne, actuellement, il est en verso, il forme avec vous ce qu'on appelle un carré, c'est une demi-opposition. C'est pas l'aspect le plus fun qui existe, il faut être lucide. En revanche, Saturne a un message. Saturne, c'est le temps, c'est chronos. Saturne, c'est lâcher prise sur ce qui ne fonctionne plus. Qu'est-ce que ça veut dire lâcher prise sur ce qui fonctionne plus Saturne, c'est une sorte de boulet au pied quand on se le prend sur le nez. Là, un carré, hein, c'est ce que je disais, c'est pas l'aspect le plus facile. Il y en a qu'un, il y en a qu'un sur les sur les cinq. C'est pas euh, 80% du thème vous veut du bien, quoi. Voyons le bon côté, toujours voir le bon côté. Saturne, il ralentit, il retarde, il freine et il fait émerger tout ce qui coince, en fait. Donc, toutes les situations antérieures vécues, tout ce qui bloquait, tout ce qui coinçait, tout ce qui ne vous permet pas de, de, de repartir sur des bonnes bases, souvent, c'est lié à un vécu. Il y a des choses qu'on n'a pas digérées, qu'on n'a pas intégrées. Ça peut être affectif, ça peut être... souvent, c'est relationnel, dans lesquelles on, on enquiste, on tourne en boucle, on, on ressasse, on ne trouve pas la sortie. Quand on ne trouve pas la sortie, quand il quand n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème. En gros, pour simplifier, c'est quelque part, il faut apprendre, mes scorpions. J'ai des planètes en scorpion, j'ai appris ça. Quoi. Quand ça coince, quand ça coince, quand ça coince, on débranche le truc. Hop, on le met de côté. On y reviendra peut-être plus tard, mais souvent, il faut bazarder et passer à autre chose de façon assez définitive, de manière à ce que l'horizon qui est devant se dégage, se libère. C'est toujours devant que ça se passe. Voilà. Gérez-moi Saturne, il a toute l'année. Pas le choix. Leçon à tirer de ce qu'on a vécu, de façon à débrancher, et tirer une leçon et pas reproduire. Voilà son job, voilà ce qu'il vous demande de faire cette année. Et enfin, parmi les lentes, il y en a une autre que je, je suis très attiré par les influences de, de la planète en question, c'est Jupiter. Jupiter, il va former avec vous, plein de la chance Jupiter, Jupiter il va former avec vous euh, une, une des aspects qui vous veulent du bien, comme Neptune tout à l'heure, un trigone, un truc qui vous soutient plein pot. Parmi les influences... Planétaire, le trigone, l'angle le, de 120 degrés, c'est-à-dire une planète qui passe à 120 degrés d'où on est, le, apporte une énergie canalisée de façon optimale, optimisée. Voilà, hein, on l'intègre. De manière idéale. Donc, Jupiter, la planète de la chance, qui va vous donner un coup de pouce, je vais vous donner des périodes maintenant. Attention, notez-les bien celle-là. Jupiter vous protège du début de l'année, en fait, il passe de mémoire le 30 décembre 2021 et il va rester en trigone avec vous, donc en aspect super protecteur, jusqu'au 10 mai. Jusqu'au 10 mai. C'est le moment où on retrousse les manches, j'adore cette expression, on retrousse les manches et on y va, on fonce, on avance, on donne le meilleur de soi, on prend de l'expansion. Et Jupiter a une coloration sur le positif. Donc il est fondamental d'avoir le bon état d'esprit. Hein si on a du mal à lâcher, si on communique sur des trucs un peu anxiogènes, etc., ça va me faire fuir tout le monde. Donc, raisonnez sur ce qui fonctionne, mettez de l'énergie où ça fonctionne, voyons le positif. Jupiter, son job, c'est de mettre en lumière tout ce qui fonctionne bien et de vous donner de l'expansion expansion dans ces configurations-là pour qu'on prenne de l'essor. Donc idée particulièrement fécond constructif utile, active, c'est la chance. Voilà, mais la chance qu'on crée, ça qu'il faut avoir en tête toujours Bon, très positif tout ça. Et puis, il revient, il revient vous donner un petit coup de pouce à partir du 28 octobre. Ben ouais, il revient, il va revenir, hein, marche rétrograde. Un jour, je, je vous ai déjà expliqué, mais un jour, je vous ferai le système. Nous, la Terre, on tourne autour du Soleil. Donc, les planètes lentes, on a l'impression parfois qu'elles reculent. C'est ce qu'on appelle les marches rétrogrades. Il revient vous booster en fin d'année. Il revient vous donner un truc extrêmement stimulant entre le 28 octobre et le 20 décembre 2022. Donc, hein. donc là, cette période-là aussi, une deuxième dans l'année formidablement productive si on la met à profit. Toujours pareil. Rien ne se fait si on ne se prend pas en main. Voilà, c'était grosso modo les planètes Land pour l'année. Maintenant, je vais vous parler des planètes rapides. Il y a les séquences plus courtes. Parmi les séquences plus courtes, j'ai euh, Mars, Mars, Mars, Mars, notre maître outil. La planète qui gouverne votre signe, euh, la planète de l'action, de la volonté, euh, de la détermination, du courage, euh, de l'énergie, de l'endurance. En scorpion, euh, je ne taris jamais des loches sur un Mars scorpion. Dans mon esprit, c'est le plus beau de tout ce qui existe. Parce que l'instinct de survie, la capacité à renaître de ses cendres, la capacité à pas lâcher, est, est, est au maximum des curseurs. C'est une merveille cette position-là. Bref, Mars est en Scorpion, euh, Mars maître du Scorpion, vous veut du bien, il vous veut du bien à partir du 24 janvier, 24 janvier jusqu'au 6 mars. Très belle séquence pour être dans l'action, la détermination, la volonté. Ensuite, du 6 mars au 15 avril. Il est carré, attention aux excès, fatigue, tension, rapport de force, euh, conflit potentiel, friction, euh, tout ce qu'il faut qu'on évite. Ensuite, il redevient extrêmement porteur et stimulant entre le 15 avril et le 24 mai. Le 24 mai, encore des périodes où là ça avance, on est tonique, on prend des décisions, on se donne les moyens d'aller où on veut aller. Ensuite, il devient neutre du 24 mai jusqu'au 5 juillet. Entre le 5 juillet et le 20 août, il est en taureau opposé. là durant ces périodes là on évite encore une fois l'excès, l'affrontement, les rapports de force quand il y a une limite à un système on ne rentre pas dans le lard du truc parce qu'une opposition de Mars ça pousse à aller un, un cran trop loin et un cran trop loin c'est là où ça casse tout bête hein. donc molto, doucement pendant ces périodes là et puis après tout le reste de l'année à partir du 20 août jusqu'au 31 décembre et un peu au delà il sera en gémeaux et en gémeaux il forme avec vous ce qu'on appelle un quinconce un quinconce c'est quoi c'est un aspect qui est globalement assez neutre hein. c'est un carré plus un sextile euh, Voilà. donc hein, c'est à la fois bon pas bon donc c'est neutre pour faire simple donc il n'y a plus d'influence martienne particulière si ce n'est un libre -arbitre qui va être plus marqué pour se prendre par la main une fois de plus voilà pour Mars Allez, on va regarder Vénus. Moi, j'aime bien regarder Vénus. J'aime bien regarder Vénus parce que c'est, c'est ce qui concerne notre vie affective. Et puis, je reviendrai jamais assez sur le truc, mais euh, parmi ce qui nous rend le plus heureux, ah, c'est un peu redondant, j'en conviens, mais je l'adore. Le, le, le, parmi ce qui nous rend le plus heureux, faut jamais l'oublier. C'est l'étude d'Harvard. Hein, c'est la qualité des relations que l'on entretient avec ceux qui sont autour de nous. C'est là c'est ni le pognon, ni la notoriété, tout ça c'est du miroir aux alouettes, vraiment d'un point de vue équilibre personnel, c'est entretenir les relations paisibles et bienveillantes avec ceux qui sont autour, la qualité de ces relations-là, c'est le plus nourrissant sur le plan humain, voilà, c'est dit. Et là, Vénus, c'est l'élément qui nous y facilite la vie, donc faut pas le mettre, faut pas le négliger, ce paramètre-là. Bref, Vénus vous veut du bien, Vénus vous veut du bien, jusqu'au 6 mars, ça commence bien. Vénus sera en Capricorne, dixième maison solaire. Excellente influence de Vénus jusqu'au 6 mars. Ah, pas mal pour démarrer 2022. Ensuite, du 6 mars au 4 avril en carré, on l'oublie. Ensuite, du 4 avril au 3 mai en poisson, Trigone Formidable pour vous, avec Jupiter qui est dans la même période. Là, je l'aime beaucoup cette période-là, 4 avril, 3 mai. Ensuite, à partir du 3 mai, Mars rentre euh, en bélier, donc il est neutre. Euh, ouais, ouais, ouais, 3 mai, il est en bélier. À partir, et, et, en bélier, il est neutre, voilà. À partir du 28 mai, il rentre en taureau. En taureau, il est en opposition. Même truc que tout à l'heure avec Vénus. Avec euh, Mars, pardon. Vénus en opposition. Bon, euh, on prend les choses très à cœur, hypersensibles, euh, période sensible, hein. Pas d'imprudence. Vénus passe en gémeaux le 23 juin. Donc 23 juin, pour vous, c'est un quinconce, on s'en fiche un peu. En revanche, Vénus redevient extrêmement stimulante pour le charme, plaire, aimer, être en adéquation avec ce qui est autour de vous. Attention, celle-là, il ne faut pas me la louper. Du 18 juillet au 11 août. Que du bonheur. Après, du 11 août au 5 septembre, Vénus en Lyon, en carré. Moyen, hypersensibilité, on va, on va le maintenir comme ça. Ensuite, du 5 septembre au 29 septembre, Vénus sera en Vierge, 10e maison solaire, pas mal pour le charme, le savoir-faire relationnel, le rapprochement extrêmement intéressant de cette période-là aussi. Du 29 septembre jusqu'au 23 octobre, Vénus sera en balance, hein. elle est très belle en balance, mais hein, c'est à 30 degrés de vous, ce pas encore chez vous. En revanche, Vénus arrive le 23 octobre, le 23 octobre, hein, en même temps que le soleil, hein, un jour près, quoi. Donc, quand vous avez Vénus au-dessus de votre tête, c'est un truc super. Voilà. Vénus, l'amour, le charme, la chance, au-dessus de sa tête, celle-là, vous ne me la loupez pas, Vénus sera là entre le 23 octobre et le 11 novembre. Ah, un peu court, vous me direz, mais... Mais c'est bon, hein, vraiment elle est belle celle-là. Enfin, euh, Vénus passera en Sagittaire à partir du 16 novembre jusqu'au 10 décembre. Et à partir du 10 décembre, Vénus reboucle en Capricorne. Et quand Vénus est en Capricorne, troisième maison solaire, elle vous veut que du bien. Hein, encore une fois, troisième maison solaire, c'est les contacts avec les proches. Vénus, le charme, la souplesse, la douceur. sont des périodes idéales pour se rapprocher, s'entendre et, et créer une harmonie relationnelle euh, qui vous apaise quand même. Soyons lucides et pratiques là-dessus. Allez, je vais, terminer, je vais terminer avec Mercure. Mercure c'est la communication, Mercure c'est la fluidité relationnelle, Mercure c'est notre disposition à créer du lien, à faire passer le message, à arrondir les angles. Mercure démarre oh, jusqu'au 2 janvier. Hein. Voilà, il est en capricorne, à partir du 2 janvier, il passe en verso. Donc quand il est en verso, il n'est pas extra. Il faut être clair, hein. il est en carré, attention au verbe, attention à la façon dont vous exprimez, pas être trop euh, direct. Pas être trop frontal, pas être trop franc, pas être trop taquin. Hein. Cette période-là, du 2 au 26 janvier, doucement. Ensuite, du 26 janvier jusqu'au 14 février, Mercure revient en Capricorne. Excellent pour la com, les échanges, les liens aux autres. Trouver la, verbe, la formule heureuse, trouver la façon de rentrer dans l'oreille sans aspérité. Le, vraiment des périodes intéressantes. En revanche, prudence prudence, à partir du 14 février Saint Valentin, pas de bol du 14 février jusqu'au 10 mars Vénus, Mercure, la communication les échanges sera de nouveau en verso en carré donc là aussi hum, hein, on tourne sa langue avant de s'exprimer parce qu'on peut faire des dégâts sans s'en rendre compte on peut dire des choses un peu frontalement même si c'est vrai, ça fait encore plus d'impact prudence, la paix ça prime, ensuite Mercure passe en poisson du 10 mars au 27 mars, en poisson magnifique Idéal pour communiquer, faire passer vos messages avec toute la finesse, l'intelligence, la sensibilité, le savoir-faire relationnel dont vous êtes capable lorsque vous êtes motivé et que vous voulez rentrer dans l'oreille de l'autre. Ensuite, Mercure passe en bélier le 27 mars, il est neutre, hein. jusqu'au euh, 27 mars, jusqu'au 11 avril, il est neutre, hein, voilà. À partir du 11 avril jusqu'au 30 avril, il est en taureau, alors là, on évite les gaffes. Surtout les prises de bec, les prises de position tranchées. Évitez-moi ça autant que faire se peut. C'est une priorité. Ensuite, il retourne en taureau le 23 mai. Le 23 mai, ah, on oublie. Hein. Communication douce, douce, douce. Ensuite, à partir du 13 juin, il est dans un signe neutre. Gémeaux pour vous. Il redevient extrêmement intéressant à partir du 5 juillet. À partir du 5 juillet, Mercure reforme des aspects particulièrement bon pour faire passer vos messages, communiquer, s'entendre, créer du lien, se rapprocher de ceux qui sont autour de vous, ceux qui ont besoin de, de, de, de finesse d'expression, qui fonctionnent à l'intuition, au feeling, Mercure en signe d'eau, Trigone avec vous, très bon pour euh, deviner, sentir, anticiper ce qu'il y a dans la tête de l'autre, et puis se coller au diapason, euh, éviter euh, tout friction, tout frottement, aller directement là où ça se connecte pour avoir une, une efficacité optimale en matière d'échange euh, ensuite à partir du 19 juillet jusqu'au 4 août Mercure en Lyon carré pareil, attention les prises de bec les taquineries, les remarques incisives no way quoi, rien durant cette période là du 4 août au 28 août au 26 août Mercure en Vierge très bon au niveau de la communication excellent, l'esprit Le, d'analyse est au taquet l'esprit est vif, pointu, précis très très bon cette période là du 26 août au 23 septembre signe neutre, en balance, c'est neutre pour vous. Mercure revient en Vierge du 23 septembre au 10 octobre. Toujours exceptionnellement bon pour communiquer avec finesse, analyse, discernement. Euh, euh, très bon tout ça. Ensuite, Mercure retourne en balance le 10 octobre. Retourne en Scorpion le 29 octobre. 29 octobre, Mercure, chez vous. Dans votre secteur, le mental, l'intellect, l'intelligence, pile au-dessus de votre tête. Celle-là, vous me la loupez pas. 29 octobre, 11 novembre, tout à fait intéressant. Euh, période, s'il en est, exceptionnellement fluide pour se synchroniser, être au diapason de toutes les situations avec lesquelles on sent qu'il y a une sensibilité particulière et où on doit trouver des solutions. Pour ça, je ne veux pas qu'on me la loupe celle-là. Enfin, Mercure passe en Sagittaire le 17 novembre, c'est neutre. Et il termine l'année du 6 décembre au 31 décembre et un peu au-delà, Enfin, on verra ça pour 2023, dans le signe du Capricorne, troisième maison relationnelle, sexile avec vous, excellent pour analyser de façon pragmatique, lucide, dire les choses de façon calme, claire, précise, entendue, parce qu'on est très fin dans l'expression dans ces périodes-là, euh, pour terminer l'année en beauté. Voilà, c'est dit. Voilà, Je vous ai fait vite fait une petite année 2022. On peut creuser à l'infini, hein. on peut creuser à l'infini, là je le fais, je le fais sur la condition solaire, donc sont les objectifs sociaux, hein, les objectifs centraux vers lesquels on tend. Bien évidemment, euh, on pourrait le faire sur l'ascendant, hein. si vous avez l'ascendant scorpion, ça a la même influence, mais sur l'image qu'on projette de soi, attention l'enjeu n'est pas le même. Hein. Ou alors on pourrait le regarder sur la lune, si vous avez une lune dans un autre signe, il y a 11 chances sur 12, ben à ce moment-là ça concernera votre secteur intime, et ainsi de suite. Hein. Là j'ai centré sur l'horoscope solaire parce qu'il occupe à lui tout seul 98% de la surface du système solaire, c'est le seul qui revient à son point initial, et tous les horoscopes sont construits là-dessus. Mais on peut élargir, toujours pareil, hein, voilà, c'est demi, c'est pas du prêt-à-porter, c'est pas du sur-mesure, c'est de la demi-mesure, ce que je vous propose. Euh, mais c'est plus fin, c'est clair. Voilà, bon, euh, ben bah merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour toutes les énergies qu'on envoie ensemble, sont des spirales vertueuses. Moi je suis très sensible aux bonnes énergies, et, et, et quand on échange ça, c'est nourrissant, pour vous, pour moi, pour, voilà, c'est tout ce que j'aime, tout simplement aime bien mes vidéos, euh, à bientôt, hein vous avez toujours l'abonnement, le... ah oui, faites-moi un plaisir, abonnez-vous, quoi. Pff, hein les likes, les, les gentils messages, tout ça, je suis super demandeur, c'est que des bons trucs, et puis je vais faire une tournée, il y aura un lien, je vais faire une tournée en toute la France, mon truc préféré, mon truc préféré, c'est les couples. C'est-à-dire que je vais faire une tournée, hein, voilà, on va aller dans les 10 villes de France, j'ai un camarade producteur qui m'a demandé de faire ça, je suis ravi, et puis dans la salle, je ferai des caractères, je vous parlerai d'astro, comment en tirer une meilleure partie, comment comprendre... Tout ce que j'ai appris moi, en fait, tout ce qui me permet d'avoir une visibilité pour être bien, tout simplement, ça peut être Très simple et c'est des règles de base à avoir, on en parlera. Et puis je ferai des caractères et des portraits et j'adore faire les couples. Vous prenez un couple hein, dans la salle, hein, les volontaires, hein, ceux qui ne veulent pas, je n'y touche pas, la bonne blague. Et puis je fais le caractère de l'un. Alors, celui qui est de mon côté, l'autre qui est en face, il me dit « Ah, oh, ça fait dix ans que je te le dis. » Et puis après, j'inverse. Et puis l'autre, il me dit « Ah, oh, ben moi, ça fait 15 ans que je te le dis, qu'il qu y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et en fait, ça permet de débugger un tas de situations par du dit, tout simplement, avec des mots positifs, simples, précis. Et puis, ça permet de trouver des cohérences. Parfois, ça débug des trucs, c'est étonnant. C'est une belle expérience, en tout cas. Moi, je m'en fais, fais vraiment une joie. Allez, merci, merci, merci pour tout. À bientôt.